Vous êtes à la recherche d'une montre connectée et vous êtes à la recherche d'écouteurs sans fil, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. C'est euh... surprenant, oui. C'est la Huawei Watch Buds, la première montre connectée, je pense, qui inclut à l'intérieur des écouteurs sans fil. C'est la première fois que je vois ça, je l'ai, on va la déballer ensemble, dans cette vidéo on va la prendre en main, et bien entendu ça part en test pendant plusieurs semaines, et après bah voilà, vous aurez une vidéo test complet sur comment vivre avec des écouteurs dans sa montre. C'est parti. Déballons, ballons du coup, cette petite Huawei Watch Buds. Hop, c'est vraiment une montre hein, originale, euh, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de la découvrir et surtout de la comparer aux autres Huawei Watch. Donc on arrive directement avec la montre, on va la voir juste après. Et dans la boîte, on a certainement le petit livret. Hop, je ouais, Ici. Et bah ah oui J'y avais pas pensé mais il y a différents embouts hein, Pour les écouteurs en fonction de Bon en fonction de la taille de vos oreilles Je vais en ouvrir hop Vous voyez ce qui va nous permettre du coup De personnaliser l'adhésion des écouteurs En fonction de nos oreilles Ça c'est plutôt pas mal d'y avoir pensé J'y avais pas pensé comme ça Et là après on a les petits livrets de garantie bon, Regardons maintenant de plus près la montre On a Du coup la montre En mode fermé ici et on peut l'ouvrir directement pour avoir ici les écouteurs petits écouteurs c'est vraiment très original hein. on va l'allumer voir comment ça se présente mais elle n'est pas si large que ça hein. elle est quand même large on va pas se mentir mais on ne croirait pas qu'il y ait des écouteurs cachés on va essayer de l'allumer il n'y a qu'un bouton on va voir s'il y a de la batterie directement elle s'allume Harmony OS, on va pouvoir faire directement ouais français, français, français, hop, l'appairage, on ouvre l'application Huawei Santé, appareil, ajouter, on jumelle, on nous explique de comment ça marche. Et voilà, on est sur notre montre, hein, avec une interface Harmony OS comme sur les autres Huawei, sauf que là, je peux l'ouvrir et avoir une paire d'écouteurs. Voilà, on a déballé cette montre, maintenant on va s'attarder un petit peu plus sur son design. Cette montre 2 en 1 a tout pour nous surprendre. Vous l'aurez compris lorsqu'on va appuyer sur le petit bouton en bas, elle va s'ouvrir et elle va laisser place à des écouteurs qui sont fixés avec une fixation magnétique sans effort. Au niveau de la montre elle-même et de ses dimensions, on est sur une montre de 47 mm par 47,5 mm avec une épaisseur de 14,99 mm, presque 15 mm d'épaisseur. On est plutôt aux alentours de... Allez, entre 8 et 12, d'ordre général sur les montres. Là, on est à un petit peu plus large, normal, il y a les écouteurs. Les écouteurs, eux, mesurent 21,8 mm par 10,3 mm par 10,3 mm. On va pas se mentir, ils sont vraiment très petits. Ils prennent pas beaucoup de place. Ils se mettent directement dans l'oreille. Il n'y a pas de petits bâton ou autre comme on pourrait avoir sur euh, d'autres euh, écouteurs. On est vraiment sur le plus simple, le plus minimaliste possible. Dans la boîte, vous l'avez vu, il y a différents types, euh, différentes tailles d'embout d'écouteurs afin que ça convienne à toutes les oreilles. Les écouteurs pèsent à peu près 4 grammes l'ensemble montre plus écouteur pèse à peu près 66,5 grammes sans le bracelet la montre est en acier inoxydable le bracelet est en cuir on retrouve quand même des finitions plutôt bonnes comme huawei sait faire à l'arrière on va retrouver bien entendu le cardio fréquence on va retrouver aussi sur le côté le bouton qui ne semble pas être vraiment rotatif au niveau de la navigation on va le voir juste après donc donc grosso modo on est sur un design assez classique mais la montre est un peu plus large parce qu'il y a des écouteurs dedans ce qui est pas du tout classique maintenant on va parler des caractéristiques techniques parce que c'est intéressant. Oui il y a certaines caractéristiques techniques au niveau de cette montre qu'il faut savoir notamment au niveau de l'étanchéité. Les écouteurs sont Classé IP54, ils peuvent être mouillés, avec des éclaboussures, etc. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrez la montre, même si pleuviotte, ça va passer, ne vous inquiétez pas, mais l'ensemble n'est pas étanche. On n'est pas sur une montre à 5 ATM, ni 3 ATM, etc. Donc la montre, en soi, n'est pas étanche. Donc n'allez pas faire des sports nautiques ou de la natation avec. Ce qui est un petit peu dommage au niveau des montres connectées. Mais on peut pas tout avoir, hein. On peut pas avoir des écouteurs, une montre, et une montre qui va sous l'eau. Hein, vous voulez pas non plus que les écouteurs aillent aussi dans l'eau comme ça pendant que vous êtes à la piscine vous ouvrez votre montre vous mettez vos écouteurs non on ne peut pas demander autant ça va être la même au niveau de l'autonomie on a une autonomie de l'ensemble de l'appareil de 3 jours donc on est loin des 10-14 jours qu'on peut avoir sur les autres Huawei les écouteurs vont permettre de lire 4 heures de musique lorsque vous avez désactivé euh, la réduction de bruit, ou 3 heures de musique lorsque la réduction de bruit est activée. On reste donc sur des écouteurs qui vont vous permettre d'être des écouteurs d'un point dans les transports en commun, etc etc. La montre va quand même intégrer pas mal de capteurs qui vont vous permettre du coup d'avoir un suivi sportif, un suivi quotidien de santé. Vous allez avoir un capteur optique de fréquence cardiaque, vous allez avoir un capteur d'accélération, un gyroscope, etc. etc. Et c'est à peu près tout au niveau des caractéristiques techniques. Maintenant, on va la prendre en main, on va voir ce que ça donne. Et après, on conclura et on attendra le test. Regardons maintenant la prise en main de cette Huawei Watchbot. Bon, vous l'aurez compris que pour ouvrir les écouteurs, il y a juste à appuyer sur le petit bouton ici qu'on trouve ici. Qui est d'une autre matière et qui va nous ouvrir directement la montre. Pour prendre les écouteurs et les mettre aux oreilles. Mais lorsque... On aura notre montre comme ça On va pouvoir du coup naviguer dans l'interface Comme sur une Huawei plutôt classique Lorsqu'on va aller de haut en bas On va avoir notre menu Raccourci. Et surtout, on va avoir aussi ici une indication sur la batterie des écouteurs. Comme ça, on sait si euh, bah, les écouteurs sont, sont chargés ou pas. Et dans tous les cas, la montre va recharger les écouteurs, bien entendu. Lorsqu'on va swiper de haut en bas, on va avoir aussi les notifications. Lorsqu'on va swiper de gauche à droite, on va avoir notre petit écran avec euh, la musique, la météo. Et lorsqu'on va swiper du coup après de droite à gauche, on va avoir nos différents widgets musique, téléphone, euh, l'activité, le rythme cardiaque, la météo, etc. Etc. Lorsque je vais appuyer sur le seul bouton qu'il y a, je vais arriver sur mon écran des applications. Donc on va pouvoir avoir toutes les petites applications qui sont sur cette montre. On va être vraiment sur euh, l'interface connaît sur les autres euh, montres ce qui serait intéressant de voir aussi ça va être euh, le fait euh, de recharger les écouteurs est-ce que ça va vraiment impacter l'autonomie de cette montre ça ça peut être sympa à, à voir je vous en parlerai un peu plus euh, durant le test mais ici on va retrouver du coup tout ce qu'on connaît c'est à dire les, euh, les applications de santé comme le sommeil bon là je ne l'ai pas encore porté euh, l'application pour lancer un sport pour lancer une course les applications euh, pour lire les messages les notifications pour passer des appels directement Etc etc A l'arrière on trouve bien entendu un quart du fréquence mètre De toute façon je vais la mettre au poignet Et du coup on va pouvoir ouvrir Prendre les écouteurs et mettre dans les oreilles Qui sont des écouteurs assez discrets hein, on va pas se mentir Une personne vient de m'appeler j'ai testé du coup les écouteurs ce qui est plutôt pas mal aussi Donc euh, très très intéressant Alors à voir du coup Ces petits détails que je vous ai dit sur le long terme Ce que ça donne Voilà les amis pour cette prise en main de la Huawei Watch up Buds N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette montre qui est assez originale il ne faut pas euh, blâmer euh, à cause de l'autonomie ou il ne faut pas blâmer à cause de l'étanchéité de cette montre parce que là on est vraiment sur une conception innovante je trouve et c'est bah, plutôt pratique, hein. c'est plutôt intéressant donc j'ai hâte de voir euh, comment sera les prochaines montres qui intégreront des écouteurs et surtout j'ai hâte de la tester, de l'avoir au, bah, au poignet et aux oreilles pendant euh, voilà plusieurs semaines et je vous ferai bien entendu mon petit retour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, en attendant vivez à fond, vivez high tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.